L'émission, le temps tourne. Euh, J'aimerais avoir vos valeurs préférées à la lettre des placements au Figaro. Euh, Qu'est-ce que vous recommanderiez à ceux qui nous regardent en ce moment ben nous on a fait récemment notre revue un petit peu trimestrielle des valeurs dans les grandes valeurs on reste présent sur le luxe sur lvmh sur hermès plutôt que sur kering on pense que finalement les valorisations sont revenues à des niveaux intéressants le le ralentissement de la Chine euh, finalement a peu de chances de toucher les, les vraies valeurs de luxe donc enfin, euh, ça a touché mais on n'a on, on pas d'inquiétude, on est revenu finalement l'économie ralentit mais le prix ralentit aussi, le prix a baissé donc là euh, c'est intéressant d'y rester, on reste également sur les bancaires on en parlait, on reste sur NetX6, on reste sur BNP mm -hmm. euh, parce qu'on pense qu'on euh, a une visibilité on a du rendement euh, euh, on est euh, présent sur, euh, sur Essilor, sur, euh, sur L'Oréal. Euh, on a été. Euh, on a fait alléger. Je euh, l'ai d'air électrique, mais on a quand même, sur la partie qu'on a gardée, on a subi euh, assez fortement la baisse. Que des grosses être... valeurs Alors, ça, c'est pour les grandes valeurs. Et, et sur les petites valeurs, on a euh, également euh, re refait récemment notre, euh, notre revue euh, de, de valeurs. Euh, on aime bien. Euh, Eurofince, on trouve qu'il y a encore du potentiel sur, sur cette valeur. Elle a, euh, elle a connu un petit accident de crise de croissance, mais elle n'est pas, euh, pas du tout au bout euh, de ses perspectives de croissance. En plus, sur un, sur un, sur un marché de, de l'analyse euh, globale euh, scientifique, il euh, y a les tests, les, les analyses de goût, il y a vraiment un, un, mmh. un terrain euh, très important de développement. Euh, on reste sur JC Deco euh, qui euh, a encore décroché un contrat euh, à Londres et on pense que c'est vraiment une valeur qui a un très très bel avenir, qui va vraiment se, euh, se développer, c'est une belle réussite française qui euh, va très loin internationale. SS2I, on est sur OB et Sopra, Steria. Capgemini a bien marché, mais les petites ont encore mieux marché. Mm -hmm. Et c'est extraordinaire, cette capacité des SS2I, finalement, à renaître mm -hmm. et à trouver, euh, finalement, leur, ouais. leur utilité dans un marché qui n'est pas facile. On dit ESN, je crois, maintenant. Il s'appelle de plus en plus ESN, euh, Entreprise service numérique. Services hein. Numériques. Ben nous, on TV, dire. donc on verra <rire> ça. <rire> euh, et, voilà. Marisane, à vous les valeurs préférées de Marie-Jeanne et bah, de Mandarine. Dans celles que vous avez citées, il y en a deux que j'aime beaucoup. Il y a Eurofins, effectivement, qui est le leader dans tout ce qui est test alimentaire et, et santé. Euh, ça, ils n'ont pas fini de leur croissance. Ils consolident un marché qui est en très forte croissance. De coup, on aime beaucoup aussi. C'est une très belle société qui est sur l'affichage. C'est vraiment un média unique. Euh, mais dans celles qu'on aime bien, dans les grosses, il y a des, des, des sociétés comme Veolia, qui mmh. était une valeur qui était sortie de notre spectre croissance pendant des années et qui revient. C'est à nouveau une valeur de croissance. Les contrats ont été renégociés sur la France avec des, des marges plus faibles, mais maintenant, ils vont pouvoir se consacrer à l'amélioration de la rentabilité de ces contrats. Et sur l'international, ça a été restructuré. Le marché de l'eau, c'est un marché en croissance. Euh, on aime bien aussi... Euh, on, en fait, on, on raisonne un petit peu par thématique, c'est-à-dire que... Des, la thématique du vieillissement de la population, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, puisque ça, c'est... Par exemple, Orpea, on aime beaucoup. Orpea, ouais. c'est euh, hein. euh, mmh. une très belle valeur qui est partie à l'international en allant maintenant conquérir le marché allemand, où, au bonheur, ils ont une sécurité sociale à l'équilibre. Donc, il y a beaucoup plus de visibilité. Et l'Allemagne investit pour ses vieux de demain, ce qu'on ne peut plus faire en France. Mmh. Euh, ils sont même conseils en Chine. Orpea euh, en fait, n'a pas du tout souffert de la crise. Pas du tout, voilà. Euh, on aime... Euh, comme, voilà. Ça, c'est des valeurs très sûres. Euh, dans, dans celles qui, qui sont revenues un petit peu, qu'on aime bien, il y a des... Dans les petites, dans les plus petites, qu'on ouais. qu aime beaucoup, il y a Seb, qui a souffert de son exposition en Chine, alors qu'au contraire, Seb, ils ont, su, ils ont acheté une très belle société chinoise, Support, et Support marche très bien en Chine. La consommation des Chinois est, est, est là. Donc c'est le moment de revenir sur Seb.